bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, voilà qui est assez important encore une fois des fois j'aborde vraiment des thèmes euh, voilà des, des choses des poses donc des choses comme ça et des fois je vous parle de réussite également aujourd'hui le thème de la vidéo c'est comment être sûr de réussir quand on se lance dans le métier de la prothésie ongulaire. alors il faut bien différencier deux choses il y a la technique, il y a tout l'aspect psychologique. Et j'ai envie de dire, les deux sont nécessaires pour réussir. Si vous n'avez qu'un aspect des deux, vous ne réussirez pas ou alors pas très bien. Euh, je m'explique. Alors, dans les formations de prothésie angulaire qu'on vous propose, 3 jours, 5 jours, 10 jours, même 2 semaines, même 4 semaines, on va dire, on aborde toujours tout l'aspect technique, c'est-à-dire... Comment limer un ongle, comment le préparer, comment appliquer le gel, comment créer un bombé, comment euh, voilà faire en sorte que l'ongle soit stable, faire le remplissage, toutes ces choses-là. Donc, on vous a, on vous apprend tout l'aspect technique. Super Vous pensez que vous avez 100% de, de des connaissances pour réussir dans ce métier. Or là, vous n'avez pour moi que 30%. 70% pour moi vient de tout l'aspect psychologique. Alors il faut savoir quand même euh, que la réussite n'est pas seulement due à la technicité. C'est-à-dire qu'il y a des, des personnes qui vont être très très douées dans ce qu'elles font, mais par contre elles n'ont pas du tout, euh, par exemple le relationnel, elles n'ont pas du tout la technique pour faire une publicité ou des choses comme ça, et elles-mêmes n'ont pas du tout confiance en elles. Donc N'ayant pas confiance en elles, elles n'osent pas mettre en avant leur travail, donc elles ne publient pas les photos, elles, euh, elles se font toutes petites, elles restent dans leur coin, ne font pas de pub et du coup, ne progressent pas. Moi, ce que je veux, au contraire, c'est vous amener euh, justement à développer votre confiance en vous, à vous dire « oui ». Je fais du bon travail, même si au début, forcément, on passe toujours par une phase d'apprentissage et c'est normal. On ne fait pas un travail parfait dès le départ, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi un groupe qui est bienveillant. Je ne veux pas du tout de critiques négatives sur ce groupe, même quand au départ les poses sont pas parfaites. On ne critique jamais en négatif en disant c'est moche, euh, des choses comme ça. Non, jamais. Interdit sur le groupe, <rire> sur le groupe privé de formation. Donc déjà, vous n'avez pas du tout à avoir peur des réactions comme ça. Ça, contrairement à d'autres groupes euh, où on, en entend, voilà. on entend des choses assez dures et du coup certaines filles font marche arrière se disent non ce métier n'est pas pour moi alors qu'au final elles ont tout le potentiel en elles elles osent juste pas finalement faire le pas suivant euh, voilà les critiques les assomment chez nous, ça n'existe pas. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, je me suis rendu compte que vous êtes très, très, très nombreuses à m'écrire en me disant, Nathalie, qu'est-ce que j'aimerais intégrer cette formation, mais je n'ai pas le courage de le faire, je n'ai pas assez confiance en moi pour me dire que je peux changer de vie radicalement. Vous êtes vraiment très, très nombreuses à me poser cette question, à me dire, mais Nathalie, est-ce qu'il y a... Voilà, est-ce qu'il y a une solution J'ai pas confiance en moi. Est-ce que je suis la seule Est-ce que euh, voilà, c'est normal que j'ai peur de me lancer sur Internet, euh, de, que j'ai peur de me lancer dans les ongles, que j'ai peur de changer de vie Est-ce que tu penses qu'il y a une solution pour moi ou est-ce que je suis un cas désespéré Alors j'ai envie de dire, vous n'êtes pas du tout un cas désespéré. J'ai même presque envie de te tutoyer dans cette, vie, dans cette vidéo puisque je veux vraiment m'adresser à toi de manière très personnelle en te disant que si tu as envie de le faire, écoute ton cœur. Vraiment, moi pendant des années j'avais vraiment envie de me consacrer à la formation parce que pour moi le fait de transmettre les informations c'était important parce que ce qui me fait vibrer c'est changer la vie des gens j'adore ça j'adore me sentir utile et euh, bien sûr avant je me sentais également utile mais là je me sens encore plus utile parce que c'est vrai que chaque jour j'ai voilà j'ai des dizaines de messages me remerciant sur le groupe privé dans la formation me disant merci nathalie tu as changé ma vie merci c'est grâce à toi tout ça merci merci merci et moi je vis pour ça parce que c'est tellement gratifiant puisque bah, dans ma vie, on, on m'a toujours dit que j'étais en échec scolaire, que je n'arriverais à rien dans la vie, que je n'étais pas assez intelligente, pas assez douée, pas assez grande, pas assez ceci, cela. Ensuite, j'ai connu euh, la dépression, j'ai connu la maladie, j'ai connu le deuil, j'ai connu des choses vraiment extrêmement dures dans ma vie. Aujourd'hui... J'en ai retiré des enseignements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis heureuse d'être passée par toutes ces épreuves finalement qui m'ont forgée telle que je suis. Euh, j'étais timide maladive au point de ne pas réussir à parler, c'est-à-dire que j'étais bègue, je bégayais énormément, euh, donc au primaire. Je, je souffre de dyslexie, donc encore aujourd'hui des fois j'ai des difficultés à lire correctement certains mots, euh, donc il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Mais j'assume totalement maintenant. Voilà, avant c'était euh, je, je me sentais faible par rapport à ça, je me sentais rabaissée, je n'osais pas par exemple lire un texte devant quelqu'un en classe, je devenais toute rouge, toute blanche et puis j'avais juste envie de tomber dans les pommes. Euh, et puis voilà, je je, je je je me disais tout le temps aussi je suis trop petite, alors je mettais des talons extrêmement hauts et puis je suis pas assez belle, je suis pas assez si ou ça. Forcément, on se trouve toujours tout un tas de choses forcément négative quand on n'a pas confiance en soi on va se trouver la, la plus moche euh, peut-être pas la plus moche mais pas la plus belle non plus on va voilà, toujours se dévaloriser et quand on se dévalorise on a tendance à écouter ce que les autres disent et ce que les autres disent ça va être simplement bah, non tu n'y arriveras pas euh, c'est un métier bouché, euh voilà, c'est un métier de fille superficielle. Enfin, on peut entendre tout et n'importe quoi. Jamais tu vas gagner ta vie avec ça. Qui va vouloir venir chez toi Enfin voilà, on peut entendre mille et une choses. Cherche-toi un vrai boulot. Euh, va travailler pour avoir un salaire euh, qui est assuré. Alors qu'aujourd'hui, plus rien n'est assuré. Hein. Je ne sais pas si on est d'accord sur ça, mais plus rien n'est assuré. Et ça vraiment, il faut le laisser de côté. Aie confiance en toi. Écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit, qu'est-ce que tu as envie de faire à l'heure actuelle. Est-ce que tu as envie de faire les ongles Est-ce que tu as envie de travailler dans le monde de la beauté Si c'est oui, alors fais-le. Si tu me dis, oui mais si ça, c'est que tu te cherches des excuses. Là où on cherche des excuses, on ne cherche pas de solution. C'est peut-être un peu cru ce que je dis, mais c'est la vérité. Si on dit oui, mais j'ai pas l'argent, oui, mais euh, euh, j'ai une vie de famille, oui, mais je suis trop vieille, oui, mais je suis trop jeune. Non, c'est faux. Dans la formation, j'ai des élèves qui viennent de tous les pays du monde, même euh, voilà certains pays qui peuvent être en guerre. Donc euh, voilà, j'ai des personnes qui, qui sont très jeunes, d'autres... Euh, beaucoup moins jeunes, qui atteignent pratiquement la soixantaine, j'ai des personnes qui n'ont qu'un très faible revenu et qui ont trouvé les moyens de financer cette formation. Donc, il y a toujours une solution, même si ça passe par le fait de trouver un petit job en attendant. Pourquoi pas Ou de, euh, de demander peut-être à la famille ou, ou au mari. Ou... Il y a toujours une solution quand on veut vraiment changer de vie. Ce ne sera pas de l'argent dépensé inutilement, ce sera un investissement. Pourquoi un investissement Parce que moi, je ne vous lâche pas tant que vous ne réussissez pas. Moi, je suis, je suis comme un Doberman. Hein. Je ne vous, je vous lâche pas, j'ai vraiment envie que vous réussissiez. Pour moi, c'est ça l'objectif. Si vous ne réussissez pas, c'est un échec pour moi. Donc, pour moi, le but, c'est que vous réussissiez. Donc, cet argent-là sera vraiment bien placé puisque vous investissez dans vos connaissances. Au lieu de dépenser 10, 15, 20 000 euros dans une voiture, au lieu de dépenser 200 000 euros dans une maison, consacrez une toute petite partie de ça. Pour, euh, pour financer cette formation qui va vous changer la vie. Vous pourrez rester à la maison, vous pourrez vous occuper de vos enfants, vous pourrez aller vous promener à 14h si vous en avez envie, si maintenant vous travaillez en tant que salarié. Vous pourrez ramener de l'argent à la maison, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, partir en voyage quand vous le désirez. Vous pourrez aller euh, au terme, vous inscrire à la salle de sport, faire du shopping. Tout ça, c'est possible. Moi, je le vis au quotidien. J'adore ce que je fais, j'adore vous faire des vidéos, j'adore aider mes élèves à progresser. Si vous voulez le faire, c'est possible. Il faut arrêter d'écouter les autres. Justement pour arrêter de. Enfin, sortir un peu de ce. de ce de cet enclave finalement de la société où on vous dit non, reste dans le cadre, reste bien à ta place. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je n'ai jamais voulu être dans ce cadre. C'est pour ça que j'ai ouvert mon entreprise à 20 ans, tout de suite après mes études, mon métier d'esthétique cosmétique, parce que je n'ai jamais réussi à avoir un patron. Jamais, c'est pas possible. Pourtant je suis une fille gentille, hein, mais euh, me faire euh, rabaisser par un patron, euh, me faire critiquer, euh, qu'on me fasse faire des choses ingrates, c'est pas pour moi du tout. Euh, avoir des horaires stricts, c'est pas du tout pour moi. Déjà à l'école ça me posait problème. Moi j'aime euh, pouvoir travailler des fois jusqu'à 2h du matin et finalement le lendemain me lever à 11 h Là je peux le faire. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo. Si vous avez envie de réussir, ne vous contentez pas de l'aspect technique, aller beaucoup plus loin et finalement, essayer de faire ressortir les clés de la réussite que vous avez en vous. Parce qu'on a tous ces clés de la réussite. Tu les as aussi en toi, ces clés de la réussite. Tu peux les faire ressortir à n'importe quel moment, mais il faut un déclic. Et pour ça, j'ai créé un groupe privé qui est totalement gratuit. Vous pouvez y accéder. Enfin, tu peux y accéder, j'ai un petit peu de mal, c'est vrai que je tutoie énormément mes, mes élèves, mais là, voilà, vu qu'on se voit pas en vrai, euh, c'est un petit peu plus compliqué, mais tu peux également accéder à ce groupe privé, totalement gratuitement, il faudra juste être très très très motivé à vouloir changer de vie parce que je n'accepte pas n'importe qui dans ce groupe parce que c'est je vais transmettre des informations très importantes, on va faire beaucoup d'exercices de développement personnel, de renforcement de la confiance de voilà, de on va éliminer cette peur qui vous retient, ce boulet au pied, on va essayer de supprimer toutes les personnes négatives de votre entourage On va pas forcément les supprimer, hein, mais euh, on va essayer de, de faire taire leur, euh, leur voix incessante dans nos têtes, euh, qui nous rappellent constamment euh, qu'on euh, fait peut-être le mauvais choix. Non, il faut écouter son cœur en premier, il faut écouter les gens qui ont réussi et pas écouter les gens qui n'y connaissent finalement rien dans ce domaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, si vous avez réellement envie de réussir, de devenir l'une des meilleures dans le domaine de la beauté, de l'onglerie, c'est possible. La technique ne suffira pas je dirais pas pour tout le monde, si vous avez très confiance en vous, ça peut suffire mais si vous avez envie de d'avoir tout le reste de l'aspect l'aspect vraiment où vous allez avoir suffisamment confiance en vous pour vous mettre en avant et vraiment réussir, eh bien là je peux vous aider pour faire le total. Si cela vous intéresse, je vous dis à très vite dans ce groupe privé et sinon, juste sous cette vidéo, vous accédez donc à mes formations gratuites, euh, maquillage, ongles, à la conférence sur euh, également là où je vous explique. Comment, moi, je, je suis passée d'un stade où je gagnais pas beaucoup à un stade où je gagne beaucoup plus, justement en renforçant ma confiance en moi. Ça a été un déclic. Et en l'espace d'un an, j'ai multiplié mon salaire par 10, même plus, <rire> presque par 20. Donc... Euh... Voilà, tout ça, je vous l'explique dans la conférence, je vous dis comment j'ai fait, les déclics qui m'ont permis d'y arriver. Mais de toute façon, on en reparle également dans le groupe privé. Et euh, voilà, c'est un cadeau que j'avais envie de vous le faire, que j'avais envie de vous faire. Je voulais au départ le faire sous forme payante puisque j'y consacrerais beaucoup de temps. Mais finalement, j'ai envie de vous l'offrir parce que je me dis c'est peut-être le déclic qu'il vous faut pour changer votre vie. Donc si c'est ce déclic-là qu'il vous faut, eh ben je vous l'offre. Voilà, je termine sur ça, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a envie de changer de vie, vous pourrez l'aider à changer de vie, euh, Voilà, partagez autour de vous, n'oubliez pas de faire preuve de gratitude, dire merci c'est extrêmement important, ça fait du bien on se fait du bien aussi. On n'oublie pas de s'aimer. C'est très important de s'aimer. Et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De cliquer sur la petite, euh, le petit icône avec une petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis donc euh, cliquez bien sur la barre d'infos en bas pour accéder à toutes les formations. Donc les formations gratuites euh, et puis le groupe privé. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye